Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, alors là, mesdames et messieurs, ça ne va pas du tout comme vous avez pu le constater, une nouvelle absolument insurmontable, mesdames et messieurs, vient de tomber pour le peuple sénégalais, Sadio Mane ne participera pas à cette Coupe du Monde, il a été déclaré forfait, et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, non mais Faudier, et alors, c'est quoi le problème Tu pensais vraiment que le Sénégal pouvait gagner quelque chose Hein Qui est Sadio Mane Ou bien euh, Sangoku Ou bien Freezer Le Sénégal, il ne jamais gagner Bon, tais-toi, tu penses que c'est quoi que je suis en train de te dire tu penses que sans Sadio Mané, le Sénégal a plus de chances de remporter quelque chose Ben voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est une dinguerie, un malheur insurmontable qui vient de tomber. Parce que vous, vous vous rendez pas compte. Sadio Mane, c'est une icône absolument jamais vue au Sénégal. Il y a des statuts de Sadio Mane au Sénégal. Vous vous rendez pas compte Sadio Mané, quand il ouvre la bouche, tous les Sénégalais, ils arrêtent de parler. Tu vois ce que je veux dire Quand Sadio Mané il a le ballon, les Sénégalais, tu peux pas leur parler ils sont omnibilés par Sadio Mané Et là, il va pas jouer la Coupe du Monde. Oh là là, quelle dinguerie monumentale. Pour comparer, c'est comme si, aujourd'hui, l'équipe de France devait aller en Coupe du Monde sans Mbappé, sans Benzema, sans gardien, sans maillot, sans chaussettes. Bien sûr, vous vous rendez pas compte, vous. Leur meilleur joueur au Sénégalais n'est pas là. Le plus grand danger sénégalais... Sur les terrains, ne sera pas là la Coupe du Monde. Comment les Sénégalais vont faire Oh là là là là Mais on ne va pas se mentir, la FIFA est contente. Parce que oui, le Sénégal est dangereux. Quand tu les vois jouer, ils sont champions d'Afrique, ils sont sur une très bonne lancée. Là, il y a Sadio Mané qui se blesse. La FIFA, elle se dit, bon, c'est bon, le Sénégal ne peut pas être dangereux dans cette Coupe du Monde, sachant qu'en plus, on a laissé que 5 pays africains participer à cette Coupe du Monde. Si parmi les 5 pays africains, il y en a un qui va loin, là, on n'aura plus aucune, au euh, plus, plus, plus aucun argument pour leur dire « Bon, fermez vos bouches, vous êtes un petit peu moins fort que nous. » Tu vois ce que je veux dire Bon, là, c'est Sadio Mané. Mais si demain, c'était Neymar, tu te rends compte la dinguerie monumentale que ça aurait fait au Brésil Les Neymar, les Vinicius, hein T'imagines toi t'imagines même pas, tu te dis ben non, on, on arrête la Coupe du Monde. Ben oui, c'est ce que les Sénégalais ils sont en train de se dire là. Hein? Ça sert à rien d'aller de, de, de, à cette Coupe du Monde si, notre, mais, si on n'a pas toutes nos armes. Qu'est-ce que tu veux faire là Il va falloir un petit peu euh, euh, voir les choses et parler un petit peu et discuter. Peut-être que les gens du climat, ils ont peut-être raison là, il faut un petit peu revoir là, cette Coupe du Monde. Il y a trop de blessés là. Parce que demain, si c'est Messi qui se blesse, là, il n'y aura plus de problème. Bien sûr. Il n'y aura plus aucun problème. Là, ils vont commencer à dire « Voilà, on a réfléchi. Euh, euh, le climat est pas bon pour faire cette coupe du monde à ce moment-là. Il va falloir qu'on la fasse en 2023. » Voilà. Ça va être vite fait, tranquillement. Mais vu que c'est Sadio Mane et que la FIFA n'a rien à faire, on attend de voir. Mais là, je suis vraiment euh, très triste pour les Sénégalais. Moi, en tout cas, je vais continuer à vous soutenir en espérant que chaque pays africain va aller loin euh, dans cette compétition. On sait très bien comment ça va se passer dans tous les cas. Ça va être compliqué. Ça va être une compétition. Euh, bon bah, j'espère qu'elle va être quand même être assez alléchante parce que là, les blessés, ça commence à faire beaucoup. Hein. Là, on est. Il y, y a combien de pays là euh, qui ont qui ont qui ont pas de blessés? Il y en a que trois: l'Argentine, Portugal et le Brésil. Sinon, tout le monde a des joueurs blessés dans son équipe. Hein? Tu te rends compte de cette dinguerie? C'est quoi ça? Une coupe du monde de blessés ou quoi là? Hein? Si tu t... là, vous vous rendez pas compte? Avec cette Coupe du Monde, les blessés, ils sont mieux... Ils, les blessés, ils peuvent gagner aussi. Hein, et, euh, ils peuvent aller loin. Hein tu te rends, Si tu fais une équipe de seulement les blessés, les blessés, ils peuvent aller loin dans cette Coupe du Monde. Hein? Bien sûr.